Euh, la servante écarlate, c'est bah, un livre qui a été adapté en série. Je pense que c'est une super idée pour quelqu'un qui veut quitter un peu la série, mais qui retrouve quand même un univers qu'il connaît. Quoi. Je sais pas, commencer avec les classiques, euh, quelque chose de moderne, parce que finalement c'est ce qui nous plaît le plus. Donc, euh, un livre de Delphine de Gigant, moi j'ai adoré, donc euh, voilà. <musique> C'est la saga « Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire ». C'est une saga jeunesse où on suit les aventures de trois orphelins. Ça commence au tome 1 où ils perdent leurs parents. C'est pas très drôle, mais c'est écrit avec un humour noir incroyable et les illustrations sont folles. Et j'ai lu les 13 tomes, je pense, à la suite, en un mois. C'était en sixième. J'avais une preuve qui était fantastique. Et qui nous avait fait lire, c'était La Prophétie des Grenouilles. Et en fait, elle nous l'a hyper bien expliqué. Et, et j'ai accroché, et après, elle nous a parlé de littérature. J'ai lu Harry Potter euh, quand j'avais 7 ans. Pendant toute ma primaire, j'ai lu que Harry Potter en boucle. Je les ai lus 7 fois chacun, et je lisais que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas lire que Harry Potter, j'aimais juste bien lire. <musique> Je pense que bizarrement je serais Madame Bovary. Parce que j'ai ce côté euh, rêveur. Bon, J'espère que je finirai pas comme elle. Mais ouais, Madame Bovary je pense, malheureusement. J'aime bien le personnage de Bellamy, mais c'est pas le personnage le plus, euh, le plus sympa du monde, mais Belle je trouve que c'est un personnage qui se bat contre son narrateur et je trouve ça hyper intéressant. Et puis il réussit dans la vie aussi et ça donne envie. J'ai trop peur, <rire> ça fout la pression. Euh, du coup, Les Faux Monnayeurs, ça parle de euh, jeunesse euh, désespérée, de Bourgeoisie euh, désespérée. C'est un jeune homme qui découvre que son père biologique n'est pas son père biologique. Du coup, il se barre et il part sur un voyage initiatique pour essayer de trouver sa voie euh, au milieu d'écrivains, au milieu de poètes. Euh, il vit des histoires amoureuses euh, qui tournent mal. Et euh, c'est un livre qui est hyper contemporain, euh, même aujourd'hui. Voilà. Euh, alors, Belle du Seigneur, c'est l'histoire de Ariane et de Solal. Ils sont très amoureux et en fait, ils vont tomber amoureux. Et puis, on va voir toutes les phases de l'amour jusqu'à leur mort et euh, ça va être un livre où on va avoir plein de descriptions euh, avec des phrases des, des phrases qui ne finissent jamais et, et euh, c'est très très beau ouais.